Bonjour mes chers élèves, je suis vraiment ravi de vous rencontrer sur votre chaîne du Communique TV. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle activité sur mon cahier de vocabulaire de communication, votre cahier préféré. Allons-y. Alors aujourd'hui, mes chers élèves, on va discuter sur le thème de le mobilier. Le mobilier. Le meuble. Alors, pour savoir ce que ça veut dire le mobilier ou le meuble, il évalue mon vocabulaire. Ici, comme d'habitude, première activité, c'est repérer chaque mot. Et reporte son numéro dans l'illustration. Alors, euh, il y a quelques élèves qui me demandent tout simplement quelle est donc la page. C'est la page 20. Page 20. Allons-y. J'évalue mon vocabulaire. Il s'agit de mobilier. Je repère chaque mot. Et il reporte son numéro dans l'illustration. Voici ce qu'on appelle l'illustration ici. Il y, a des, il y a ici des endroits de la maison. Alors où se trouve la table, la chaise, le canapé, le fauteuil, la table basse, le lit, l'armoire, le bureau, la bibliothèque, la commode, buffet, placard. Alors, je viens de citer les noms, des, les noms du mobilier. Après, une deuxième activité, je coche tous les mots qui ont un rapport avec le mobilier. Par exemple, un tapis, des rideaux, une voiture, une étagère, un lave vaisselle un tabouret, une fenêtre, une lampe. Et j'ajoute trois mots. À cette liste euh, dans quelques instants on va faire la correction alors ici je repère chaque mot et reporte son numéro dans l'expression qu'est ce que je vois ici je vois ici des mots alors où est la table voici la table note avec moi s'il vous plaît ici la table c'est la table, ta chaise, oui, le canapé, le fauteuil, la table basse, le lit. la table, la chaise, le canapé, le fauteuil, la table basse, le... l'armoire le bureau la bibliothèque la commande buffet placard l'armoire, le bureau, la bibliothèque, la commode, buffet et placard. Est-ce que, est que vous avez tout noté ici? Vous avez tout noté le mot oublié? Alors, oui. Alors, il vaut mieux de réviser, s'il vous plaît, le vocabulaire pour enrichir votre langage. Encore? Alors, allons-y. On va découvrir d'autres activités pour vocabulaire et communication. Je coche tous les mots qui ont un rapport avec le mobilier. Par exemple, il y a un tapis, des rideaux, une étagère, à la vaisselle, un tabouret, une fenêtre, et une lampe. J'ajoute aussi escalier tableau et oreiller. Voici d'autres meubles. Alors, il y a par exemple le canapé, le fauteuil, le tabouret, la chaise, la table, les rideaux, le tapis, le lustre. La lampe, le lit, euh, la table de chevet, l'armoire, la bibliothèque, l'étagère, le miroir, la commande, le tableau, le bureau, euh, les coussins, le tiroir, le l'oreiller, la cheminée, le, la télévision, la baignoire, le réveil, tout ça, ce sont des meubles. Alors, quel est le synonyme, synonyme du montant gras Coche la bonne réponse. Par exemple, tu veux bien ranger la vaisselle dans le buffet, s'il te plaît. Tu veux, bien mettre, hein? tu veux bien mettre la vaisselle dans le buffet, s'il te plaît. Répétez avec moi. Tu veux bien ranger la vaisselle dans le buffet, s'il te plaît Est-ce que tu veux bien mettre la vaisselle dans le buffet, s'il te plaît C'est bien. « Je rêve de m'asseoir dans un fauteuil. Je rêve de me poser dans un fauteuil. » Répète avec moi. « Je rêve de m'asseoir dans un fauteuil. Je rêve de me poser dans un fauteuil. »« J'aime me reposer sur le canapé. J'aime coucher sur le canapé. » Rappelle avec moi, j'aime me reposer sur le canapé. J'aime me coucher sur le canapé. Mon nouveau dit n'est pas dans l'armoire. Mon nouveau dit n'est pas dans le placard. Tu veux bien ranger la vaisselle dans le buffet, s'il te plaît. Tu veux bien mettre la vaisselle dans le buffet, s'il te plaît. Je rêve de m'asseoir dans un fauteuil, je rêve de me reposer dans un fauteuil. J'aime me reposer sur le canapé, j'aime me coucher sur le canapé. Mon nouveau jean n'est pas dans l'armoire, mon nouveau jean n'est pas dans le placard. Voilà. Alors on a, mar... Alors on a mélangé trois familles de mots, classe les mots en trois colonnes et encadre le radical dans chaque mot. Allez à table, cuisine, literie sa tablette, tablette, cuisinière, lit, saleté, cuisine. On va commencer par table. On a écrit ici table. Minuscule, bien sûr. Alors, euh, même famille que table, c'est sa tablette. Sa tablette. Même chose pour. Euh, alors même chose pour en passant à autre chose cuisine la même chose pour cuisinière hum, cuisiner Euh, L'étéorie lit. Alors, si vous trouvez par exemple quelques mots difficiles, vous pouvez consulter euh, le dictionnaire. Alors, table, sa tablette, tablette cuisine, cuisinière, cuisiner, L'étéorie lit. Salut